Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un retour euh, d'une de mes lectures euh, sur l'entrepreneuriat. Et euh, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté, que ce soit du point de vue perso ou pro, euh, puisque c'est très facilement euh, transposable euh, dans sa vie perso ou pro. Ce livre, je vous le montre tout de suite, c'est euh, le livre d'Alexandre Dana euh, qui est euh, Live Mentor en 12 méthodes. Et donc en fait, les 12 méthodes, enfin ou 12 étapes euh, pour libérer l'entrepreneur qui est en nous, euh, c'est un livre euh, tout d'abord qui euh, met vraiment en avant le parcours de plusieurs entrepreneurs, le partage en fait d'expérience et aussi le partage d'outils très pratiques. Pour vous en dire plus sur l'auteur Alexandre Dana, c'est le fondateur de Live Mentor. Alors Live Mentor c'est quoi C'est la référence dans le coaching, dans l'accompagnement par rapport aux entrepreneurs bien sûr en live puisqu'il se... toute la formation se trouve sur Internet, Donc, ça c'est super parce que géographiquement euh, on peut tout à fait avoir accès à leur accompagnement. Moi, Live Mentor ça m'a beaucoup fait penser à un incubateur, un incubateur de projet, un accompagnement sur le côté euh, coaching, formation, mais euh, ça s'arrête pas là. On est vraiment sur de l'accompagnement aussi au niveau du projet. Donc, le côté coaching est hyper important. Je vais très rapide avant de vous faire le retour sur cette lecture. Et sur les différentes étapes, parce que je trouve que c'est aussi sympa de vous partager les étapes sans trop en dire, parce que euh, en tout cas c'est une superbe lecture. Et euh, pour ma part, j'ai pas fait de notes directement sur le livre. J'ai fait des photocopies que euh, j'ai transposées sur euh, ce petit livret que je me suis créé pour pouvoir en fait retravailler euh, tous les points sur lesquels moi, en tout cas pour mon projet entrepreneurial j'ai besoin, ce qui me permet de pouvoir prêter et de euh, pouvoir transmettre en tout cas ce, ce livre. Et donc, il euh, bah, y a déjà une liste d'attente. J'ai vraiment envie de vous partager aussi mon histoire, puisque euh, depuis que je suis toute petite, je suis née, j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai vu de très belles réussites, j'ai vu des échecs, mais alors moi, j'aime pas parler d'échecs. Euh, je parle plutôt d'apprentissage. Je me suis rendu compte, aujourd'hui j'ai 32 ans, bientôt 33, mais bon, enfin, on y va doucement. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte avec le recul que j'aurais très bien pu, euh, si j'avais eu les outils, l'accompagnement, etc., enfin tout ce qui est nécessaire à, à mettre en place euh, de, ses, ses idées, sa créativité. Euh, j'aurais très bien pu mettre en place une entreprise à partir de mes euh, 15-16 ans. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire. Euh, donc, forcément, euh, ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant, en tout cas sur un système euh, francophone. Ou... Bon, ça, c'est pas fait. Et au fur et à mesure de mon histoire, quand j'y pense, je me dis, mais bah, en fait, euh, si j'avais écouté mes pr mon propre instinct, sans écouter les peurs de mes proches, parce que c'est souvent les peurs, la, enfin en tout cas la peur de ses proches qui freine les projets, euh, et ben je pense que je serai facilement à ma cinquième ou sixième entreprise à l'heure actuelle. Euh, donc déjà ce que moi j'en retire c'est euh, ok, on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. Mais celles qui vont vous freiner euh, vraiment, c'est celles de vos proches. Parce que vos proches, ce n'est pas, pas du tout en mal, mais en tout cas, les proches vont avoir peur pour vous, ce qui est normal, ils vont se, ils vont se faire du souci. Euh, et ce n'est pas, pas quelque chose de mauvais, c'est plutôt euh, quelque chose de bon, parce que ça nous permet de pas... enfin, En tout cas, moi, dans mon caractère, j'ai tendance à aller très très rapidement dans, dans un projet et euh, je suis quelqu'un de très instinctif et en fait euh, ben, le problème qu'il peut y avoir aussi c'est qu'à force de trop écouter les peurs euh, soit les miennes ou en tout cas euh, celles des autres qui euh, reflètent directement sur moi et ben ça ça, ça freine complètement tous les projets alors c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que c'est ok d'écouter ses peurs, ses craintes ou d'écouter aussi celles par exemple de, de proches, notamment par exemple son, son partenaire de vie. Donc euh, c'est important d'écouter et de pouvoir accompagner par la communication. Donc c'est parti, je vous propose de découvrir les 12 étapes Live Mentor. Je vous montre le sommaire, je ne vais pas décortiquer le livre dans cette vidéo. Euh, en tout cas, la première étape, c'est l'alignement. Comment vous vous sentez en fait euh, dans votre travail déjà Savoir si, euh, ok, good job, good euh, energy, euh, tout, tout ce qui, euh, qui va être de votre ressenti sur votre personne. Ensuite il y a l'inspiration. Alors l'inspiration il faut savoir que euh, pour ma part euh, je m'inspire de personnes qui euh, reflètent euh, euh, une, une partie de moi-même et qui m'emmènent à vouloir donner le meilleur de moi-même aussi. Ça c'est important de s'entourer de personnes inspirantes. Ensuite, il y a la troisième étape qui est l'équipe. Alors l'équipe, par exemple, dans ma vie perso, parce que je trouve que c'est pas mal de, de voir un peu le pro, le perso. Dans la vie perso, mon équipe, c'est euh, mon partenaire de vie et mes enfants. Voilà, c'est ma famille. Ça, c'est mon équipe au quotidien. Ensuite, il va y avoir au niveau de mon travail, euh, mon équipe, alors après là, moi qui suis plutôt à travailler seule, c'est vrai que la création d'équipe c'est quelque chose qui me porte en tout cas, puisque j'ai vraiment envie de créer cette, cette équipe et de pouvoir être sur un format où on échange, on apporte, mais il faut savoir qu'il faut aussi très bien gérer la communication, le management, etc. parce que une équipe, euh, c'est quelque chose de très complexe puisqu euh, puisque rentre en compte une chose, l'élément principal, c'est l'humain. Et donc, euh, l'humain, en quelque sorte, est déjà plus que complexe. Euh, donc, euh, dans, dans le travail, avec des objectifs, etc., c'est très important de savoir euh, bien, euh, bien s'enrichir plutôt que euh, bah, d'avoir une, une équipe qui pourrait euh, prendre beaucoup d'énergie, eh ben, il faut vraiment euh, mettre tout en œuvre pour que ça devienne enrichissant et que ça enrichisse aussi votre projet entrepreneurial et éventuellement euh, forcément votre entreprise. Ensuite, il y a la vision. Alors ça, c'est le projet. Moi, j'ai tendance, euh, je suis un peu une, une machine à, à créer des projets. Donc, euh, c'est ma plus grande force, mais c'est aussi... Mon plus gros point faible, puisque je peux euh, avoir des idées de création euh, quasiment tous les jours. <rire> je, sans vous mentir, ça peut aller très très vite. Euh, et en fait, ça peut être c'est aussi mon plus gros point faible, puisque ça me demande une énergie euh, assez impressionnante de rester focus sur un projet avant de passer à un autre. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des super outils, notamment par exemple des outils numériques qui nous permettent de noter tous nos projets. Donc en fait, concrètement, eh ben, ma vision, je l'ai faite sur cette année, dans deux ans, dans cinq ans et dans dix ans. Et comme ça, en fonction de mes projets, de mes idées... Je les mets là et je, elles ne sont plus, elles ne prennent plus euh, cette part de mon cerveau et elles sont posées et je sais que je peux y revenir euh, euh, rapidement. Euh, ensuite, il y a l'affirmation. Euh, comment euh, oser affirmer son projet au monde ben, ça, c'est euh, votre euh, votre euh, persuasion, si je puis dire. Euh, votre façon de croire en votre projet. Et en général, euh, ce qui est important, c'est aussi, ben, on revient toujours à savoir communiquer puisque quand on sait communiquer, on arrive à affirmer ses choix et aussi à euh, donner envie par rapport à son projet. Après, on a la sixième étape qui est l'action. Euh, comment mettre en place les actions La septième étape, c'est la valeur. Comment bien définir la valeur et de savoir en fait, euh, les coûts, fin, euh, tout ce qui va toucher plus aux chiffres. Euh, ensuite, en huitième étape, on a la qualité. Euh, comment se démarquer par rapport à ses concurrents Comment trouver la qualité des différents artisans avec euh, lesquels travailler Ensuite, la neuvième étape, le marketing euh, et comment en fait, développer un marketing généreux. Alors moi, j'aime bien le côté généreux, mais j'aime beaucoup aussi le côté minimaliste. Parce qu'on peut penser qu'il faut en faire beaucoup alors qu'il est nécessaire, je pense, de revenir à un marketing efficace, simple et rapide aussi. Euh, ça, c'est euh, en tout cas pour moi une des clés fondamentales et j'y ai mis plusieurs mois, là, ça, fait, ça faisait longtemps que je m'embourbais un petit peu dans la création de contenu qui me prenait énormément de temps. Euh, avec euh, des différents euh, documents euh, ou euh, produits marketing qui me demandaient du temps et là avec euh, baby Boy euh, qui va bientôt arriver et euh, une vie de famille avec quatre enfants, là concrètement il faut que j'aille euh, à l'essentiel. Donc euh, ça m'a permis aussi cette euh, aventure de ma vie perso. Ça m'a permis de bien transposer sur un modèle euh, un modèle pro à me dire bon bah écoute, euh, combien tu disposes d'heures Alors, je vous propose de redécouvrir la vidéo sur le time blocking sur l'organisation qui est euh, un, un super outil. Donc, en tout cas, allez à l'essentiel. La dixième étape, la communauté. Bah, ça, ça rejoint aussi votre réseau, euh, avec euh, euh, que ce soit votre réseau pro ou perso. C'est hyper important d'avoir euh, une, une communauté et de pouvoir aussi ouvrir... Euh, votre projet, de pouvoir partager votre projet à euh, des personnes qui vont tout simplement euh, se passionner aussi par votre parcours, par euh, votre euh, envie d'entreprendre, par votre personnalité. Fin. Et en onzième étape, on va avoir le système. Euh, comment mettre en place des systèmes pour ne pas devenir fou et oui la vie d'entrepreneur est euh, jonchée euh, de, bah, de cailloux euh, plus ou moins euh, gros ça peut être des rochers aussi mais euh, en tout cas voire même des montagnes rien n'est compliqué à franchir il suffit juste d'avoir les bons outils c'est sûr que si vous souhaitez escalader une montagne euh, à main nue ça va être compliqué mais si vous disposez des bons outils euh, avec, euh, bah, comme je disais, une communauté ou une équipe. Enfin, si vous êtes entouré, et bah, ce sera beaucoup plus facile de, euh, bah, de vous booster en cas de doute, d'avoir les bons outils. Enfin, moi, c'est vraiment euh, cette vision-là. J'aime beaucoup les images et cette image de franchir une montagne, euh, gravir une montagne avec une équipe, avec tout le matos d'escalade, c'est quand même beaucoup plus facile. Cette image de franchir une montagne, euh, gravir une montagne avec une équipe, avec tout le matos d'escalade, c'est quand même beaucoup plus facile. Et la deuxième étape, le nouveau départ, euh, c'est euh, comment entreprendre tout au long de sa vie. Alors, pour ma part, euh, je trouve qu'il y a eu une chose qui est ressortie de ce livre, c'est que c'est... Alors, ça peut paraître un petit peu tordu, <rire> mais en tout cas, il faut pour, pour pouvoir gagner du temps et affiner son projet et vraiment avoir quelque chose de super carré, de clair dans votre tête aussi, d'avoir la mise en place des bons outils, comme je disais, pour, pour gravir des montagnes, et bien, en fait, il y a une chose fondamentale qui ressort de ça, c'est le temps que vous allez donner à la réflexion de votre projet. Quand vous manquez de temps, Prenez le temps, bloquez-vous une demi-journée par exemple pour amener cette réflexion à quels outils je peux mettre en place. Euh, faire un peu euh, l'état des lieux, euh, qu'est-ce qui ne va plus au niveau de, de mon temps, qu'est-ce qui me prend trop de temps et éventuellement qu'est-ce que je peux, euh, euh, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire pour le moment, qu'est-ce qui est prioritaire. Enfin, et en fait tout cet état des lieux et ensuite avec une mise en place d'actions et d'outils efficaces vous apportera le gain de temps nécessaire. Mais si vous ne prenez pas ce temps au départ, euh, bah vous allez vous embourber en fait, dans, une, dans la, ça la, machine, la machine du temps, dans, dans cette horloge qui ne s'arrête jamais. Et la seule véritable solution sur ce rapport au temps, c'est vous-même que vous n'allez pr pas prendre ce temps euh, vous allez continuer à en perdre et ça c'est un peu tout le paradoxe j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre et euh, c'est vraiment une pépite et pour ma part je pense que plusieurs personnes de mon entourage vont être plus que euh, ravis de découvrir toutes ces différentes méthodes et les outils qu'Alexandre Daman nous transmet et nous partage dans ce livre. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite.